Le COVID, je suis responsable du COVID. Vous comprenez? Le monde que l'on est en train de vivre, la séparation, je suis responsable. C'est le reflet de qui je suis. Si on veut évoluer, si tu veux changer ta, ta maladie, même ce que les médecins peuvent avoir dit, si tu veux changer ton stress, même si ce que les médecins peuvent avoir, avoir dit ou la société, le vrai pouvoir, c'est toi qui l'as. C'est pas, les médecins sont pas mauvais, là. Il y a plein de médecins en conscience, on a de plus en plus de médecins en conscience. Mais il n'y a pas une petite pelule miracle qui va te qui va te guérir ou te transformer. Si tu veux avoir un couple qui fonctionne, si tu veux changer tes finances, si tu veux avoir euh, le courage de passer à l'action pour te réaliser pleinement, si tu veux avoir ça, il va falloir que tu tournes ton regard vers l'intérieur et tu comprennes que je suis responsable de tout. Je suis responsable de tout. Je suis responsable de tout ce que je fais en ce moment. Et le moment que tu vas prendre la pleine responsabilité de ton existence et que tu commences à tourner ton regard vers l'intérieur, tu te dis et de dire, OK, ça veut dire que je dois cultiver l'intérieur.